Donc, quand on parle d'ascension et de reproduction sociale, de quoi est-ce que l'on parle L'ascension sociale, bah, évidemment, vous l'aurez tous compris, c'est le fait de monter dans une hiérarchie sociale. Donc, je mets bien entre guillemets, puisque ça, ça signifie qu'en fait, l'INSEE notamment euh, catégorise les professions en fonction d'un euh, bah, niveau d'hiérarchie, donc supérieur. Euh, euh, voilà. Donc il y a des indicateurs qui viennent euh, identifier ce que l'on considère comme des hiérarchies sociales, il y a la catégorie socioprofessionnelle, les revenus, le patrimoine, le niveau de vie, le niveau d'éducation. On pourrait, euh, en 2021, s'interroger sur cette question d'ascension sociale, préjugeant qu'il y aurait un, un haut et un bas dans la, dans la société. Peut-être, par exemple, aussi préférer le terme de mobilité sociale, qui, euh, qui est moins discriminant sur ce sujet. Euh, donc Voilà, c'est... C'est une question que l'on peut se poser. La reproduction sociale, donc vous, euh, un des grands théoriciens de cette question de, de reproduction sociale, c'est Bourdieu avec Pascon à la fin des années 60, qui, qui eux, théorisent le fait que l'école est une instance de reproduction sociale et que iné les inégalités scolaires, les inégalités pardon, sociales sont transformées en inégalités scolaires et qu'elles redeviennent ensuite des inégalités sociales à la sortie du système. Donc euh, Bourdieu il, a, il avait une théorie sur les héritiers euh, qui vient vraiment préciser que c'est le capital culturel des familles qui est statistiquement le plus associé aux performances scolaires. Donc Gabriel, si tu veux compléter un petit peu sur cette question de capital culturel euh, oui, pour compléter, mais assez rapidement, en fait, la, la théorie de, de Bourdieu dit qu'en fait l'école et notamment les pratiques pédagogiques des enseignants en fait, sont euh, indifférents aux différences, c'est-à-dire qu'on va traiter exactement de la même manière des élèves qui euh, ont des origines culturelles qui sont complètement différentes et euh, en les traitant de la même manière, en fait, on va renforcer ces inégalités. Et en gros, pour, euh, sur cette question de capital culturel, il y a plusieurs éléments importants. Il y a notamment les éléments de langage, la manière dont les jeunes vont, vont s'exprimer. Il y a les possessions culturelles de la famille. Et il y a également les visions du monde et les valeurs qui sont défendues dans les familles et qui vont être différentes, mais que l'école va traiter de la même manière. Et l'école va imposer cet arbitraire culturel de la bonne culture, qui va permettre aux enfants de, de ce qu'ils appellent les héritiers de réussir euh, mieux que les autres. Voilà, pour faire simple, enfin, essayer de faire simple, c'est Bourdieu. Peut-être tu continues sur Boudon Oui, bien sûr. Alors, Raymond Boudon, justement, en fait, il ne s'oppose pas sur le constat à Bourdieu, mais il s'oppose un petit peu sur l'explication, puisque pour lui, il a plus une perspective micro au niveau des individus. Et en fait, il dit que les inégalités d'orientation scolaire, elles vont s'expliquer davantage par les stratégies familiales, qui vont être différentes selon le milieu social. Et qu'en gros, chaque famille va procéder à un calcul entre les coûts euh, d'une poursuite d'études et les avantages qu'on espère tirer de cette poursuite d'études. Seulement, la rationalité des individus, elle est limitée parce qu'on ne sait pas exactement combien tout cela va nous coûter. Et euh, on, les avantages qu'on espère en retirer, eh ben, on espère les retirer, mais on n'est pas certain. Et donc, du coup, les arbitrages que font chacune des familles, elles se font entre des choix qui sont inégalement risqués et inégalement rentables. C'est-à-dire que concrètement, pour les enfants des milieux les plus populaires, la poursuite d'études est à la fois plus risquée et on est moins sûr de sa rentabilité sur le long terme. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi chaque décision individuelle peut conduire à des inégalités sociales au niveau macro-sociologique, au niveau de toute la société. Et sachant que, d'après la théorie de Boudon, donc chaque famille, à minima, va viser le maintien de la position sociale, voire une ascension sociale.